de vous faire. à tous ceux qui sont là depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route, merci à vous. J'ai découpé les questions en plusieurs parties pour qu'on puisse vraiment s'y retrouver. J'espère que vous vous amuserez autant que moi. Et c'est parti On va commencer par la partie chaîne. C'est peut-être l'une des parties qui vous intéressera le plus. Et alors, ça m'a demandé d'où est venue l'idée de ton pseudo Disney tubeuse D'où ça vient C'est tout simple. Quand je suis partie en voyage à Disney World et donc que je réfléchissais à l'idée de ma chaîne, je cherchais un nom assez facile à retenir. Ça m'est venu presque instantanément puisque c'est la contraction de Disney et de YouTubeuse. C'est pas d'une très grande originalité, mais je trouve ça assez simple. Et je pense que même sans connaître le contenu de la chaîne, si vous dites tubeuse aux gens, bah, ils comprendront à peu près de quoi il s'agit. Betty, qui est une amie à moi, m'a demandé quel a été le déclic pour cette chaîne. Alors, à la toute base, c'est une amie très chère à mon cœur qui se reconnaîtra, qui m'avait dit que, au vu de ma personnalité de la personne que j'étais, ça serait rigolo et elle me verrait vraiment bien faire une chaîne YouTube. Sur le coup, je me suis dit pourquoi moi Et au final, en prenant le temps d'y réfléchir et tout, je me suis rendu compte que l'idée était pas si bête que ça. Et du coup, quand j'étais à Disney World, c'est là que ça m'a fait tilt, que je me suis dit si je fais une chaîne YouTube, ce sera sur Disney et pas sur autre chose. Et du coup, j'ai tenté l'aventure, et deux mois et demi après, et ben on en est là. Dalia me demande à Un cap spécifique d'abonnés. Merci d'être de plus en plus présent sur ma chaîne. Je On va aussi parler de tops, de live de déboxing et de blind tests. Alors, les tops, pourquoi pas Les lives aussi. Après les lives, j'attends qu'on soit quand même plus nombreux pour pouvoir vraiment interagir un maximum parce que si je fais un live, tout le monde ne sera pas forcément là donc ça sera pas forcément évident. Pour ce qui est des déboxing je suis une personne assez impatiente, ce qui fait que quand je reçois un colis, déjà je commande pas énormément de choses à la fois. Je fais toujours plein de petites commandes, du coup j'ai jamais de gros colis qui arrivent et euh, je suis beaucoup trop impatiente pour attendre de filmer, de prendre ma caméra pour ouvrir après pourquoi pas si l'occasion vous présente et pour ce qui concerne les Black Tests si vous avez envie de me voir en faire de chercher des chansons, de tester n'hésitez pas à envoyer vos propres playlists à disneytubeuse.com. ce sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo maintenant si c'est moi qui cherche moi même les morceaux pour les faire dominer ça a pas d'intérêt Laurent me demande si il y a des projets à venir sur ma chaîne, alors forcément oui, j'ai énormément d'idées de vidéos pour vous à vous partager, je réfléchis à beaucoup de choses. Cet été je vais partir en vacances et je vais essayer de vous faire quelques vlogs en rapport avec Disney, sachant que la destination dans laquelle je me rends, ce n'est pas une destination Disney, non je ne vais pas à Orlando, non je ne vais pas au Japon, etc. Je vais essayer de vous faire quelque chose et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'au mois d'août, malheureusement, je ferai un petit peu moins de vidéos que ce mois-ci. Vous aurez peut-être une vidéo par semaine, mais vous promis, je reviens en force à la rentrée, je vous fais plein de belles choses. Et puisqu'on en est à parler des projets de ma chaîne, à la fin de l'année 2016, je vous réserve quelque chose d'assez énorme. Je travaille dessus depuis le lancement de ma chaîne, donc j'ai vraiment hâte qu'on découvre ça ensemble. On va aussi parler de mon métier et de ma vie personnelle. La question qui m'est le plus revenue. Quel est mon métier Et les études que j'ai faites pour arriver là Alors, si vous ne le savez pas, je suis journaliste de métier, journaliste web, ce qui fait donc que j'écris sur un site internet en particulier. C'est un site sur lequel j'écris en séries américaines, en télé-réalité et en cinéma d'animation. Alors, pour ce qui concerne les études, j'ai fait un bac économique et social que j'ai obtenu avec mention. À la suite de ça, j'ai fait une première année de licence en espagnol, malheureusement, Là, parce gros c'était ça ou rien donc j'ai fait ma première année de LLCE espagnol donc c'est pas spécialement bien passé j'ai eu mon année l'avantage c'est que j'ai pu me réorienter en deuxième année et là j'ai fait deux années de licence de lettres avec une spécialisation parcours métier de l'écrit et je voulais vous dire que personnellement tous ces diplômes ne m'ont pas vraiment servi à grand chose pour mon métier actuel Maintenant, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. Depuis l'âge de 18 ans, j'écris sur de nombreux médias, j'ai fait 3 stages, 4 stages, j'ai écrit en pigiste et en freelance pour pas mal de sites, j'ai écrit sur Disney Gazette pour les critiques, et j'ai eu énormément de chance parce qu'à la fin de mon stage pour Melty, on m'a proposé de devenir freelance pour le site, ce que je fais depuis maintenant plus de 2 ans. C'est un métier qui me plaît énormément, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là où j'en suis aujourd'hui. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, si vous vous donnez vraiment à fond là-dedans, si vous avez un petit, un petit talent d'écriture... Les diplômes c'est bien mais c'est pas ce qui est le plus important en tout cas. Moi ce que j'ai appris en université ça ne m'a vraiment pas servi en tout cas pour, mon, pour le métier que je fais aujourd'hui. Bimadon m'a posé une question que j'ai adorée qui est si j'avais dû faire un métier en rapport avec Disney qu'est-ce que ça aurait été Alors il faut savoir que j'ai postulé à de nombreuses nombreuses nombreuses nombreuses reprises pour travailler à Disneyland Paris en tant que personnage ou en tant que danseuse sur les parades et j'ai à chaque fois été refoulée. Voilà j'en suis pas très fière. J'ai été une fois jusqu'aux auditions trop petite pour faire certaines princesses mais trop grande pour jouer d'autres personnages, du coup je n'avais pas été retenue. Bon après maintenant je regrette pas, mais c'est vrai que sur le coup je rêvais vraiment de faire ça et j'avais été assez déçue de me faire refouler autant de fois. Si j'avais la possibilité d'avoir un métier en rapport avec Disney, j'adorerais, mais vraiment j'adorerais travailler au niveau des studios Disney ou Pixar, être la personne qui est en charge de rédiger les livres Art of, où en fait vous avez tous les croquis, tous les travaux préparatoires sur des films, ça serait... Absolument passionnant à faire. J'aimerais beaucoup concevoir aussi des parades et des spectacles pour Disneyland Paris, mais bon, là j'ai pas du tout les compétences pour. Sur les sites américains, vous avez Disney Style, vous avez des, des chaînes YouTube dédiées à Disney qui font des DIY, plein de vidéos en rapport avec Disney qui sont très très sympas. On n'a pas forcément ça en France et j'adorerais m'occuper de ça dans la partie française. Ça ne reste qu'un rêve. Alors, euh, vous m'avez demandé si j'étais célibataire ou en couple. La réponse c'est que je suis en couple. Depuis près de 6 ans maintenant, à la fin du mois ça fera 6 ans. Et voilà, j'ai trouvé mon prince charmant en 2010, je suis très heureuse avec ça. Fait aussi 2 ans et demi que mon sous le même toit. Et voilà, tout se passe bien. On m'a demandé ce que je pensais du jeu Disney Magic Kingdom. Alors, c'est un jeu que j'adore vraiment, j'y joue. Tout le temps je suis complètement accro d'ailleurs j'étais super fière de moi parce que j'ai réussi à obtenir syndrome juste avant la fin de l'événement destructible. Je suis au niveau 36 ce qui montre à quel point je suis une geek. Coco m'a aussi demandé si je connaissais le club pingouin, pingouin je sais pas comment on dit pingouin. Pardon. J'ai vu des pubs un peu sur internet sur ce jeu, mais j'y ai jamais joué. J'essaye de pas avoir trop de jeux sur mon téléphone ou sur internet parce que sinon je passe que mon temps à ça. Il y a de grandes chances que je télécharge Pokémon Go par contre. Un peu comme tout le monde en fait, bon, bon voilà. Laura m'a demandé quel est le grand Disney que j'aimerais avoir dans ma collection. La figurine que j'aimerais le plus avoir c'est Belle Grande Gester version 1 que je vous mets ici. C'est une figurine que j'adore, que je trouve sublime. En fait, j'ai acheté la bête qui va avec Belle, et j'ai toujours hésité sur Belle. Est-ce que je la prends Est-ce que je la prends pas Est-ce que je la prends Est-ce que, Est que je la prends pas À la finale, elle a été sold out. Elle n'était pas chère sur les sites, mais je l'ai quand même pas achetée en me disant oh bah je l'achèterai un autre jour. Puis maintenant, elle est à plus de 200 euros. Je me sens encore pas prête à mettre cette somme dans, dans cette figurine. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je me décide parce que sinon, elle va encore bien grimper au niveau du prix. Au niveau des livres, je dirais qu'il y en a énormément qui me plaisent, notamment les anciens artbooks sur des films qui sont très rares. Je pense par exemple à l'Atlantide, la planète au trésor. Mais le livre qui me fait envie actuellement, c'est Walt Disney, un américain original en version française. Il se vend beaucoup moins cher en version anglaise, mais les livres français sont plus rares et j'aimerais beaucoup l'avoir dans notre langue cette fois-ci. Nuka LPS production, j'espère que je dis bien ton pseudo, je suis désolée si je le déforme, c'est pas évident à dire. Hein. Me demande Stitch ou Pikachu Et bah alors là, sans hésiter, je vous dis Pikachu. Pika Pour parler sérieusement, j'ai jamais eu vraiment d'attache sur Stitch. Je préfère largement Lilo alors que je trouve Pikachu irrésiste. On m'a aussi beaucoup demandé d'où te vient cette passion pour Disney, alors je pense que j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite comme Obélix dans sa marmite mais moi c'est avec Disney euh, Mes parents aimaient beaucoup Disney, mon père tout particulièrement m'a énormément emmenée à Disneyland Paris, j'avais toutes les cassettes étant petites, j'ai été en voir quelques-uns au cinéma aussi dans mon enfance. Pendant l'adolescence j'ai un petit peu lâché Disney et j'ai repris vers l'âge de 18-19 ans avec l'une de mes premières pages, je me suis acheté les figurines clochettes les figurines moi de Jim Shore qui se vendaient à l'époque à Disney Village. Et en fait, c'est là que j'ai replongé petit à petit. J'ai découvert les forums, j'ai découvert toutes les recherches qu'on pouvait faire sur Internet, les livres. En plus, on était en plein troisième âge d'or de Disney. Et voilà, j'ai succombé. Et depuis, je ne lâche plus. Je m'a aussi demandé si j'avais d'autres passions. Je vous avoue qu'avec mon métier, mais aussi cette passion dévorante pour Disney, j'ai pas vraiment de place dans mon cœur pour autre chose. Thomas me demande quels sont les meilleurs moments que tu as vécu à Disney, alors c'est une question très difficile sache-le, tout ce qui touche de près ou de loin à Disney World font partie de mes plus beaux moments, j'en ai parlé un petit peu dans une de mes vidéos, je sais plus si c'est les 20 faits sur moi ou les... le Disney Tag amélioré, l'une des deux, l'un des plus beaux moments ça a été ma rencontre avec le Mickey qui parle, qui m'a remercié de venir de France pour le voir, etc. bon c'est tout bête mais ça m'a vraiment touché, et le Wild Africa Jungle Trek, d'ailleurs il faut toujours que je fasse une vidéo là-dessus, c'est quand même un moment magique, c'est trois heures privatisées dans le parc, rien que pour nous. Elle a découvert des animaux et j'adore les animaux, donc c'était génial. Il y a eu deux autres moments dont je vous ai pas parlé dans ces vidéos. Le premier jour, quand j'étais à Walt Disney World, j'ai fait l'attraction Enchanted Tales with Belle, qui est une attraction en fait où on va dans la bibliothèque et Lumière, ses amis et des personnes du public eux, refont l'histoire devant Belle. Et en fait, Belle a vu ma tenue Disney Building de Belle et elle m'a fait venir sur scène avec elle à la toute fin. Sachant que normalement elle prend des photos qu'avec les personnes qui ont participé du coup au spectacle. Et on a fait des photos, on a un peu discuté, elle m'a offert un marque-page. Et c'était vraiment un moment magique, surtout que c'était le premier jour, c'est l'un de mes Disney préférés. Et l'autre moment, c'est le dernier jour. Je tenais à, à finir la, la dernière matinée à Disney World en beauté. Et j'ai été voir Clochette. Et j'étais en Disney Boon Clochette cette fois-ci. Et elle a remarqué chacun des détails de ma tenue. Et du coup. Elle était vraiment adorable, fidèle au dessin animé, elle m'a fait des câlins, on a, on a pris la pause, on a boudé, elle a joué le jeu à fond et franchement c'était vraiment un moment extraordinaire. Il y a aussi un dernier moment, dans le cadre de mon travail j'ai l'immense chance et privilège, et ça j'en ai conscience, de pouvoir avoir des, des rencontres et des interviews avec les réalisateurs des films Disney. J'ai notamment rencontré John Lasseter, euh, pas John Lasseter, qu'est-ce que je raconte j'ai rencontré notamment Pete Doctor l'année dernière pour vice versa et j'étais. C'était waouh. Vraiment incroyable. Pete Doctor c'est aussi celui qui a fait Lao et je l'aime d'amour. Récemment, l'un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est j'étais à la rencontre Aina Workings au Forum des Images où on a eu une présentation du court-métrage qui précèdera Vaiana, la légende du bout du monde. D'ailleurs. J'ai la lithographie signée juste derrière, je sais pas si vous la verrez. Et en fait, donc on a eu une présentation d'une heure et demie, j'avais jamais eu l'occasion de voir ça pour les courts-métrages et j'adore les courts-métrages. Et en fait à la toute fin, c'est quelque chose que j'ignorais parce que j'en avais jamais fait, mais on peut partir à la rencontre des réalisateurs et discuter avec eux, faire dédicacer la lithographie, etc. Et j'ai pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux, notamment un Français qui travaille sur Bayana, la légende du bout du. C'était génial de pouvoir échanger avec lui. J'ai aussi parlé de la ressemblance entre Pepperman et ce court-métrage. Quand vous le verrez, vous le comprendrez peut-être. Avec, avec un des réalisateurs qui avait aussi travaillé sur, sur ce court-métrage. Et c'était juste incroyable. Et je suis ressortie de là, j'étais complètement chamboulée. Lolipi me demande dans quel Disney aimerais-tu vivre Eh bien, euh, j'ai pas mal réfléchi à la question et je pense que j'aimerais beaucoup vivre dans la saga Fée Clochette, dans la vallée des fées. Alors pourquoi Oui j'avoue, c'est pas le Disney le plus magique, c'est pas le plus fascinant, c'est pas celui dont on se souvient, mais elles ont quand même la vie facile les fées. Bah Déjà être une fée ça a l'air juste d'être trop cool, elles ont un talent, elles ont pas de méchants trop horribles à combattre. Franchement moi je me dis on est pépère là-bas. Et elle me demande aussi quel animal Disney aimerais-tu adopter Alors j'aimerais beaucoup adopter Oliver de Oliver et compagnie que je trouve trop chou. Je fais partie des 4 personnes, des gens qui aiment les chats plutôt que les chiens. J'aime pas trop les chiens. Et sinon, <rire> j'aimerais beaucoup adopter un des lions du roi lion, soit Nala, soit Kiara, soit Simba, soit Mufasa, soit Kovu. À part que j'aurais un peu peur qu'ils me croquent, mais pourquoi pas Toi.